Bonjour tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui elle fait suite à la vidéo sur la transformation du sommeil. Comme je l'avais évoqué, je voulais partager avec vous l'entretien que j'ai eu avec le docteur Sylvie Royan-Parola, euh, l'entretien complet. Donc voilà, c'est ça que vous allez voir aujourd'hui. Alors je suis désolé, la qualité de l'enregistrement est pas folle. C'est pour ça que je vous conseille vivement d'activer les sous-titres. J'ai un peu galéré à les faire, voilà, c'est pas des sous-titres automatiques donc vous pouvez, les, vous pouvez y aller. Voilà, donc il y a pas mal d'infos euh, complémentaires dans cet euh, entretien. J'espère que ça vous intéressera et du coup je vous dis à très bientôt. Il y aura quelques surprises sur la chaîne prochainement. Bon visionnage. Alors, euh, son livre est, est, est, est ancien Enfin, ça date de 2012, hein. ouais. euh, donc je me suis un peu plongée dessus parce que pas, je ne me souviens plus trop de, de, de différentes choses, mais c'est un, un gros travail d'historien qui, qui est très intéressant. Alors. Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que quand même la durée de sommeil était euh, globalement entre 6 heures et 8 heures. Hein, et c'est ce qui est retrouvé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une étude qui a été faite euh, par des anthropologues sur le sommeil euh, de populations indigènes qui vivent sans électricité autour de l'équateur, et la surprise, ça a été qu'ils ne dormaient que 6 heures. Enfin, c'était mesuré avec des actimètres et tout. Il ne dormait pas euh, alors, plus, en fait. Pardon Il ne dormait. dormait pas plus, en fait. Il ne pas plus, oui. Alors que, euh, effectivement, on a un petit peu tendance à dire 6 heures, c'est le minimum, euh, il faudrait dormir plus, etc. Et on voit que dans des populations qui sont libres de s'organiser, euh, pour le coup, il n'y a pas il a pas la pression euh, de, de, de, de la télévision, de des écrans, etc., euh, et une population sans électricité, ben, ils dorment quand même en moyenne autour de ça. Euh, mais après, ce qui est intéressant dans son, dans ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, euh, les gens qui se couchent tard euh, donc euh, après minuit vont dormir d'une seule traite, parce qu'en fait, en plus, surtout à l'époque se lever tard ne devait pas être le lot, euh, le lot habituel, ça devait être très très mal vu, et donc se lever à 6 heures ou 7 heures du matin, c'était le lot, le lot commun, et euh, du coup euh, bah, effectivement il n'y a pas trop de choix, il faut dormir d'un seul euh, et Par contre, euh, quand il parle des, du, des, des activités, enfin du sommeil en deux, en deux morceaux, avec un premier sommeil, une deuxième partie. Ça, ça m'a beaucoup intéressée parce que, en fait, il fait un, enfin, il joue aussi un peu sur les mots parce que, euh, dans toutes les sociétés, on parle de premier sommeil. <rire> c'est, ma montre. <rire> euh, qui, qui, toutes les sociétés, disons, vont, euh, parler de premier sommeil, de first sleep, enfin, ouais. bon, selon, euh, selon de, de la langue. Euh, et c'est de, de, de notoriété commune, et après il y a des éléments scientifiques pour le, pour le montrer, que la première partie du sommeil n'est pas la même que la seconde partie. C'est-à-dire qu'on a une physiologie du sommeil où le début du sommeil est essentiellement constitué par du sommeil profond, donc on a vraiment le sentiment de, de sombrer et de, de partir très loin, alors que la deuxième partie du sommeil à partir de 3-4 heures du matin est un sommeil plus léger, euh, beaucoup plus entrecoupé euh, de pensées ou de rêves. Et donc quand il y a des troubles du sommeil, bien souvent, quand ça touche pas l'endormissement, ça va toucher cette partie-là. C'est-à-dire que le sommeil va être un petit peu explosé dans cette seconde partie de nuit. Euh, donc la nature même du sommeil entre la première partie et la deuxième partie n'est pas la même. Donc il y a un peu une ambiguïté sur les mots, parce que le premier sommeil ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a une première période de sommeil à un moment donné et une seconde période de sommeil beaucoup plus tardivement dans la nuit. C'est peut-être simplement deux moments différents de, de la nuit dans une certaine continuité. Donc là-dessus, c'est pas très clair. Et après, euh, il dit bien quand même que c'est chez des gens qui se couchent tôt. Alors se coucher tôt à l'époque, c'est se coucher entre 9h et 10h, c'était le courant, se coucher avant 9h était quand même plus rare. Mais on peut imaginer, notamment en hiver, que euh, du fait de la baisse de la luminosité et des grandes nuits, il euh, y avait certaines personnes qui se couchaient assez tôt. Alors 8h, c'est probablement très... De très extrême, mais entre 8 et 9, il devait y en avoir. Or, là, qu'est-ce qui se passe Sur le plan physiologique, quand on se couche très tôt et qu'on se lève, bah, mettons donc 10h, euh, 11h 10 heures, 11 heures, euh, après, on va donc passer euh, beaucoup de temps au lit pour un temps de semaine qui sera toujours entre 6 et 8h. Donc le cerveau, qu'est-ce qu'il fait Il va découper le sommeil pour que le temps passé sur le, sur, dans le lit soit un temps où on va dormir, mais on va dormir fractionné. Et C'est strictement ce qu'on trouve chez les insomniaques, c'est-à-dire que les insomniaques se couchent beaucoup trop tôt et se lèvent souvent très tard pour rattraper du sommeil, etc., en se disant, bah, comme ça moi moins je dors, et en faisant ça, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils aggravent leurs problèmes, parce qu'ils passent beaucoup trop de temps au lit, et du coup, il y aura nécessairement des trous dans leur sommeil. Alors après que, euh, dans certains lieux, dans certaines familles, euh, euh, il y a eu une organisation de ces éveils, et, et euh, il faut dire que s'il si, si y en avait un qui se réveillait du fait de la promiscuité, euh, il y avait vraiment plutôt une, une pièce pour dormir euh, dans la famille donc du coup tout le monde bah, tout le monde se réveille s'il y en a un qui se réveille et tout le monde oui voilà c'est ça en fait ce qu'il qui dit même c'est que en fait cet état de enfin cet, cet état de veille euh, qu'il nomme dorveille euh, au milieu de la nuit c'est vraiment un espace presque social euh, un espace temporel social où euh, ben bah, voilà on va faire euh, les petites tâches ménagères même s'occuper des bêtes si pour pour les paysans euh, euh, parler un peu, enfin voilà, c'est c'est comme ça qu'il occupe un peu l'espace. Voilà. Mais euh, bon après, je suis pas sûr que euh, les enfants participent vraiment beaucoup parce que les enfants ont, ont un, un temps de sommeil qui, des besoins de sommeil qui sont supérieurs. Mais disons pour un adulte, dans la mesure où il se couche tôt, il se lève pas aux aurores, enfin il se lève pas à 5 heures du matin, il va être nécessairement dans un temps, dans un temps où son sommeil va s'entrecouper, où cet éveil va se constituer. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'il, coup, il a dit, il s'est dit qu'il y avait un, un sommeil en deux morceaux, et que c'était entre guillemets physiologique, et que c'était du sommeil biphasique. Mais Thomas Ver n'a jamais décrit ça. Il a parlé du, du sommeil biphasique, oui, mais pas sur ce rythme-là. C'est-à-dire que, ce que les, les travaux de Thomas Vert sont dans toute cette mouvance de la chronobiologie des années 80, où en fait on a commencé à comprendre comment fonctionnaient les rythmes biologiques, et sur le fait notamment que il euh, y avait euh, enfin chaque moment disons de la journée n'est pas identique dans sa fonction à, à un autre moment. Donc on a des moments où on fait certaines choses, des moments où on, on en fait d'autres, et ça permet d'ailleurs sur le plan euh, euh, physiologique de préparer le corps et les fonctions pour qu'ils soit efficaces à un moment donné, et qu'il se repose entre guillemets à d'autres moments. Et donc on a une espèce de cartographie temporelle de notre organisme qui fait que certaines, certaines fonctions vont prévaloir à certains moments vont se mettre en, en surline à d'autres. Pour le sommeil, on a identifié de cette manière. Que, comme il était très lié en fait au rythme de la température, et la température, c'était un, un des rythmes les plus facilement, enfin la température interne, je parle de la température interne, euh, la température interne a été un des premiers rythmes qui a été mesuré sur le plan chronologique parce que facile, enfin relativement facile à mesurer. Et là on s'est aperçu une chose, c'est que le rythme de la température c'est pas 37 degrés toute la journée, c'est un rythme où vous avez... Euh, un, un maximum qui va survenir en fin d'après-midi et un minimum qui va survenir vers 4h, euh, 5h du matin. Mais, ça, ça a été noté assez vite, il y a euh, un, un creux de température qui va euh, survenir à peu près euh, en harmonique avec le creux du, du, du, du milieu de la nuit qui est vers 2-3h euh, laprès midi Il y a un creux thermique et euh, qui correspond, quand on a mesuré les expériences Thomas Faire a justement euh, fait des expériences où en fractionnant le, le temps euh, de, le rythme dis, disons de, de, de la journée en, en fraction d'une heure trente ou de, de, de trois heures, donc plutôt c'était trois heures Thomas, euh, où il faisait, euh, enfin il y avait une heure, donc euh, il se délassait une heure pour dormir, une heure pour, euh, pour faire les expérimentations, donc ça se reproduisait comme ça sur les 24 heures, il a montré qu'il y avait des moments où on s'endormait plus facilement que d'autres, des moments où on faisait plus de sommeil paradoxal, de des moments où on faisait plus de sommeil profond, etc. Il y a effectivement deux moments où on s'endort le, le plus, c'est vers 3-4 heures du matin, et euh, vers euh, 14-15 heures euh, après midi. Et d'où l'idée enfin, de ce que, ce, que, ce que Thomas Vert a exprimé à ce moment-là en disant que probablement le sommeil avait une structure biphasique à l'origine et que ça correspondait à euh, une, une fonction très importante euh, dans, dans, dans notre évolution parce que au temps de l'homme des cavernes où on était des, des, des êtres très vulnérables très, et très chassés par des animaux qui, qui ont bien mangé un petit peu euh, sur le moment, comme les lions, comme tous les gros mammifères carnivores de, de l'époque, et du coup, euh, il était important à ce moment-là de dormir euh, un peu la nuit, mais de dormir le jour aussi, parce que le, le groupe permettait de protéger en fait le sommeil des autres. Et euh, du coup, on a enfin on pense que cette, cette, la, la, la sieste c'est un, un espèce de vestige une, mm -hmm. et euh, qu'il y a là une, une vraie euh, réalité disons de, de la rythmicité du sommeil et, euh, qui, qui, et là on parle du sommeil biphasique. Mais avec la sieste plutôt avec la sieste. Donc le fait que le sommeil se fractionne la nuit, c'est pas à proprement parlé, enfin c'est biphasique si on veut, mais c'est pas biphasique au sens où Thomas Fair l'a, la, la a montré. Euh, après, il euh, y a... Mais, mais pourtant, dans, ses, dans son article de C96, je crois, a Clock for All Seasons, où euh, il repère... Euh, il repère bien que euh, alors c'est commencé. Euh, je crois qu'il y a une quinzaine de patients qui euh, euh, donc ils sont isolés euh, et ils coupent en gros la, la, la lumière euh, et euh, au bout de, de quelques jours euh, donc la, en fait les, les gens se couchent plus tôt et puis on a vraiment cette cette, cette coupure en fait en milieu de en milieu de nuit. Alors j'ai pas le j'ai pas là le schéma devant devant moi mais euh, euh, Bon, euh, ça, alors, ça, ça se repère vraiment, enfin, visuellement c'est assez flagrant, alors peut-être que du coup c'est pas du tout bien interprété, euh, je sais pas. Alors c'est bah, ce, ce que je vous disais, quand on se couche plus tôt, on va effectivement se réveiller au cours de nuit. Mais euh, le, le, le, rythme, enfin, le rythme biphasique, ça fait vraiment référence à une harmonique. Après, euh, vous allez pouvoir avoir du, du, du, du sommeil, en fait... Ce qu'avait montré Vert plutôt, c'était pas que c'était biphasique, c'est que le sommeil pouvait être polyphasique. C'est-à-dire qu'il pouvait se subdiviser et avoir euh, donc une autre, une, une autre répartition sur les, sur les 24 heures. Ouais. Mais il euh, y a eu des, des expériences de, de, de, de sommeil biphasique, alors c'est très à la mode avec euh, de sommeil polyphasique, pardon. Euh, c'est très à la mode dans certains milieux, notamment des jeunes qui essayent de faire de la privation de sommeil oui, pour oui. arriver à, à, à ne dormir que par petits bouts, euh, et donc réduire leur temps de sommeil jusqu'à 3-4 heures par nuit, enfin par 24 heures, euh, ce qui est vraiment très peu à ce moment-là. Euh, mais c'est très très astreignant. Et, oui, c'est très artificiel. C'est très artificiel, il faut une rythmicité de fou pour arriver à à maintenir un temps de sommeil qui soit qui soit suffisamment récupérateur et donc interrompre des activités à des moments très précis, enfin ça devient très dictatorial comme rythme donc assez peu compatible avec la souplesse de la vie qui les joue' on a quand même des, des, des petites variations et dès que vous commencez à rentrer sur une restriction avec un rythme très régulier vous ne pouvez plus vous permettre euh, d'être irrégulier c'est vraiment... Euh, Très, très très fort comme, comme besoin et euh, sinon vous allez vous endormir en, en, en, dans ce que vous faites puisque vous êtes en privation de sommeil d'accord donc, euh, donc euh, voilà donc je ne sais pas enfin je pense que c'est pas pas aussi euh, euh, il y a une réalité derrière mais qui, qui montre bien que, que le sommeil euh, il peut y avoir différents patterns qui peuvent s'organiser en fonction des besoins, en fonction euh, en, en fonction des exigences du milieu. Bon, bah, on met toujours en avant le, le sommeil du navigateur solitaire euh, parce ouais. que euh, euh, voilà, ils sont dans des situations exceptionnelles. Mais ce qui va primer à ce moment-là, euh, ça va être de, de de, de pouvoir, enfin, sur un bateau, de pouvoir répondre aux exigences du bateau et euh, qui, qui, qui, qui sont de l'ordre de la survie. Et il faut bien que le sommeil, euh, il va aussi s'adapter à cette notion de, de survie. Si on est en danger, on ne va pas dormir de la même façon que quand on est tranquille dans son lit, dans son appartement, dans sa maison. Oui, oui, bien sûr, ouais. Bon, et puis là, c'est vrai, c'est des cas tout à fait, tout à fait extrêmes, quoi. Le, les navigateurs, les ceux qui euh, essayent de s'organiser tout, tout au long de leur journée en fonction de, de plusieurs rythmes, etc. Là, c'est là, c'est vraiment des des cas, des cas très particuliers. En fait, là, moi, mon mon, mon idée, c'était vraiment, bah, déjà de, de rebondir sur ce que vous avez dit, alors, le, le fait y est différent patterns et qu'on accepte cette idée-là. Euh, ça, moi, moi la question que je me pose à, à, après ça c'est est-ce qu'il y a des, des manières de, de, de comparer un peu ces, ces, deux, ces deux ou ces plus ces multiples euh, paternes euh, dans le sens où euh, le, ça c'est ce que décrit par exemple Ekirch euh, cet état de d'orveille de, par exemple au milieu de, au milieu de nuit euh, quand on n'est pas euh, astreint à aller s'occuper des bêtes, comme je disais tout à l'heure, ou aller étudier, enfin voilà, euh, et qu'on reste un peu dans, cette, euh, dans son lit euh, sans sans trop bouger, il rapproche ça un peu de la méditation, il rapproche ça un peu d'un de, de, de, état vraiment très très calme, et, euh, euh, et en, en combinant ça avec, euh, c'est pareil, bah, pour le coup, les études de, de verre. Euh, il, il dit que c'est un, un moment en fait où euh, la sécrétion de prolactine, enfin, ça vous allez pouvoir me dire ce que ça, qu'est-ce que ça implique, euh, est plus plus élevé. Euh, et donc en fait, cet état cet état de d'orveille en plein milieu de la nuit permettrait de, de participer à un apaisement, à, à, à réduire l'anxiété, etc. Alors, est-ce que ça, c'est une idée complètement farfelue ou est-ce que c'est est quelque chose qui peut s'admettre se, se, se, Alors, euh, je... Voilà. La prolactine est, est, est, est effectivement il a une sécrétion qui est euh, rythmique au cours de la nuit. Je ne sais pas ce qu'elle est euh, quand vous êtes en éveil normalement. Euh, C'est plutôt au sommeil léger qu'elle est associée. Donc je ne sais pas là. Pour le là coup, comme ça. Euh, D'accord. L'étude comme ça quoi elle une référence. Euh, moi, ce que je vois de mes patients. Oui. Quand ils sont réveillés la nuit, je peux vous dire qu'ils sont pas sereins. <rire> du tout, du tout, du tout, du tout. Au contraire, il y a dans la dans la dans les dans l'éveil dans, dans la nuit, mais c'est pareil, c'est là que c'est compliqué, c'est que euh, euh, il, y a, il y a dans la notion d'un nuit, une notion d'acceptation. Soit ouais. on est en train de lutter contre, soit on l'accepte. Il y a un très joli livre qui avait qui été fait par une journaliste qui s'appelle « Éloge de l'insomnie » il y a longtemps. Et euh, finalement, quand on arrive à renverser la vapeur et à vivre ces insomnies finalement jusqu'au bout, euh, ce qui veut dire quand même qu'on n'a pas à se lever à 7h du matin, parce que si on a à se lever à 7h du matin, là, ça ne va pas du tout. Et en fait, c'est cette pression-là qui, qui est problématique. Et donc, si on peut vivre son insomnie jusqu'au bout, euh, on peut changer le, le point de vue et changer la façon dont, dont on vit. Donc j'imagine que dans ces cas-là, on peut au contraire apprécier un certain moment euh, qui est, euh, est peut-être un moment euh, assez serein parce que tout est calme, parce que on, on est tranquille. Euh, voilà. Mais l'expérience de l'insomnia qui se réveille la nuit pendant deux heures, c'est pas ça. Il va terminer à fond la caisse sur des idées qui deviennent toutes compliquées, alors que c'est au départ sous ça fait des idées très simples, mais tout va prendre un aspect complexe, angoissant parfois, à tel point que quand il se réveille le lendemain matin après avoir une nuit, il va se dire « mais pourquoi je me suis fait des films comme ça ?» Donc la, la sérénité du, du moment du réveil de la nuit, je, je veux bien croire que dans certaines circonstances ça peut arriver, mais pas chez Marcel. Oui, en fait, c'est que, que je pense qu'il fait référence à, à, à une époque où euh, c'était, euh, pour le coup, su, en suivant son hypothèse, euh, tout à fait admis, en fait. Ah, c'était quelque chose de pas... Mais bon, à voilà, euh, l'époque, on ne faisait pas de deux âges de la pratique donc si Oui, oui. Ça, c'est sûr. <rire> bon. Euh, et alors, du coup, on parlait des, euh, vous parliez des, des phases du, euh, du sommeil, euh, de début de nuit et que le, dé, le début de la nuit n'est pas le même que, le, que la fin de la, la, de la nuit. Euh, le fait comme ça de dormir donc, sur, euh, sur une plage horaire de 12 heures, euh, euh, est-ce qu'il y a une, une incidence sur ces, sur ces phases de, de la nuit, euh, ces phases de sommeil, je veux dire Est-ce qu'il est-ce que ça va modifier le sommeil paradoxal, le sommeil profond, etc. Ou est-ce que c'est est toujours le même pattern qui se, qui se répète pour le coup Ah non, ce n'est pas le même pattern. Vous allez avoir... Euh, en, en début de nuit, il y aura toujours une majorité de sommeil profond. Après, ça va dépendre de l'âge des gens. Mais plus vous allez vieillir, moins vous avez de chances de faire du sommeil profond en euh, une partie de nuit. Euh, puisque le sommeil est habituellement vraiment euh, avec ce distinguo sommeil profond dans la première partie, le sommeil léger, le sommeil grave avec ça dans la seconde partie. Mais chez les jeunes, on, on voit parfois réapparaître un peu de sommeil profond en, en seconde partie. Mais après, avec l'âge, ça, ça disparaît totalement. Où il y a une désorganisation vraiment du sommeil qui, qui est importante, c'est dans le cadre de, des dépressions vous avez un sommeil qui est extrêmement fractionné et là vous pouvez avoir euh, effectivement une espèce de une sommeil paradoxal vers sa rhythmicité normale, euh, le sommeil profond aussi euh, enfin de toute manière il y en a beaucoup moins donc euh, après ça dépend un peu des circonstances, de l'âge euh, mais de toute manière euh, vous pouvez très bien imaginer que euh, vous avez du sommeil profond euh, dans une première partie de la nuit par exemple de 10h à, à, à, à 24h 1h du matin, après vous avez un éveil d'une nuit ou deux heures et après vous allez reprendre votre sommeil euh, mais à ce moment-là en faisant surtout du sommeil léger du sommeil ça, c'est-à-dire au lieu d'avoir un sommeil qui est en un seul bout euh, condensé, on peut avoir ces deux parties-là qui vont se faire. Euh, alors ceci étant euh, le... on, on, on, on a on, on a quand même le cliniquement en tout cas et le sentiment que quand les gens font du sommeil en deux morceaux c'est par exemple le cas des, des journalistes les journalistes du matin mmh. hein, ils vont prendre leur poste à 3 heures du matin donc, ils dorment de 10 heures jusqu'à deux heures du matin. Ensuite, ils sont réveillés jusqu'à 5 heures, 9 après. C'est toujours un effort. Je veux dire, il n'y en a aucun qui fasse ça, euh, en se disant, euh, c'est, c'est fastoche, ma super bien. Ils le font parce qu'ils sont extrêmement motivés. C'est un poste disons, prestigieux et intéressant pour lequel ils ont vraiment envie de découvrir donc une motivation qui pour plus, n'empêche que au bout de 3-4 ans, ils sont bien contents de trouver un autre poste. Parce qu'ils en peuvent Il y en a qui ne supportent pas. Donc, je dirais que c'est vraiment compliqué de ce Et c'est une histoire individuelle. Et euh, je, je pense que. Pour, euh, pour des gens de la de, de, de, dans, dans l'époque il, euh, il y avait probablement des il y avait moins de de, de, de, de tyrannie des, des horaires oui oui bien sûr les gens étaient probablement beaucoup plus dans, dans une situation où finalement les choses s'adaptaient un peu comme un peu comme ça. Et que quelqu'un qui était entre guillemets pas capable de dormir d'un seul tenant, bah, s'il se couchait plus tôt, qu'il se réveillait deux heures la nuit, qu'il vaquait à d'autres occupations, qui reprenait après, et qui se levait à 8 heures, ou se levait à sept heures, ça ne posait pas de problème métaphysique. Euh, alors que maintenant, on est dans un quelque chose où, euh, du fait de l'organisation de la société, du travail, des, des temps, de, des temps de, de transport qui sont aussi assez assez importants pour beaucoup de gens, hein, euh, la dictature horaire, elle est, elle est vraiment très importante. Et c'est une vraie contrainte du coup pour le sommeil qui impacte une vraie ouais. Donc on est obligé d'avoir un peu tout le monde dans le même monde, euh, alors que c'est pas nécessairement... Euh, et ben, la, la, la, la tendance personnelle, disons, du sujet considéré. C'est ça, parce qu'au final on peut avoir tous des, des, des modèles qui nous correspondraient plus euh, personnellement, c'est ça Ou, euh... Oui, euh, alors déjà il y a des modèles qu'on enfin, qu qu connaît, c'est-à-dire qu'on a distingué les gens du matin, les gens du soir, ouais. les dormeurs, les non-dormeurs, ben, ben, ça justement, ben, ça fait déjà, euh, une hétérogénéité euh, de, qui, qui permet de, de, de, de comprendre déjà la multiplicité des expéditionnels. Et c'est bien sûr beaucoup plus subtil. Vous avez des gens qui vont trouver des équilibres euh, bah, qui sont, euh, sont ah, peut-être un peu plus improbables que ce qu'on voit dans la norme, mais qui fonctionnent correctement avec. Oui, oui. Alors justement, euh, il y a des... Euh... Des études aussi qui parlent de. C'est des choses que je voudrais vérifier avec vous, euh, euh, qui parlent du travail, de l'impact du travail de nuit et du travail posté, donc de nuit, de 8, 3, 8, euh, entre autres, euh, de, de cet impact-là sur les sur les cancers. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est avéré? Euh, on parle aussi de la lumière artificielle qui, qui augmenterait la. La a été fait maintenant de 3 ans. Euh, par Pete Gonfier, enfin, qui, qui était l'organisateur les, les du truc sur les plans Alors, on peut mettre des liens avec différents types de cancers, mais ce qui ressort surtout, c'est les cancers en mode dépendant. C'est-à-dire le cancer du sein chez la femme et le cancer de la prostate chez l'homme. il y, y a plus d'indicateurs qui montrent que là, on est dans quelque chose où visiblement, il y a on favorise l'émergence de ce style de cancer. Pour les autres, c'est pas évident. D'accord. Les autres, c'est pas évident. Ou alors, c'est des c'est des risques qui sont euh, discutables. Selon certaines études, on en voit. Sur d'autres, on ne pas. Donc, quand on met dans toutes les études, ça ça perd de sa de sa puissance. Mais le cancer du sein, notamment, c'est vraiment quelque chose qui, qui perd. alors Là justement, par rapport à ça et par rapport à l'histoire, mmh. notamment en France, le travail, le travail de nuit de la femme à part dans, le, dans, le, dans les métiers de santé, euh, ce n'était pas autorisé, jusqu'en dans les années 90 10 ou quelque chose comme ça, enfin dans mmh. ces, ces eaux-là, ce n'était pas longtemps. quoi. Euh, et avant, travailler en usine pour une femme en France, ce n'était pas possible. Mmh. Enfin, ou la vrai, nuit, oui. Ouais. Et donc ça, on sait euh, qu'est-ce qui en est vraiment la cause Parce que moi j'ai vu que c'était la, la, la, la lumière artificielle, l'exposition la, la à la lumière il a, artificielle. En fait, il, y a, il y a une désorganisation euh, des rythmes et euh, que, euh, notamment pour euh, les ça, il, il y a une sensibilité à la mélatonine qui, qui est importante et la mélatonine du coup est extrêmement je euh... sais pas <rire> euh, euh, la mélatonine est, est, est une hormone qui va réguler justement euh, le, la, la, la synchronisation des gens et qui est sensible à la lumière enfin la lumière et la lumière artificielle la bloque aussi. Donc, du coup, ça désorganise complètement. En fait, le problème du travail de, de nuit, du travail horaire alternant, c'est qu'il va y avoir vraiment une désorganisation circadienne euh, tout le temps. Sauf au moment des vacances où il y a une tendance à, à reprendre un rythme un plus normal. D'accord. D'accord. Oui. Euh... Euh, Est-ce qu'on est qu peut dire que, euh, de manière générale, euh, on, on manque plutôt de, de sommeil euh, dans notre mode de vie actuel Est-ce que c'est quelque chose qu'on sait mesurer ou pas Alors c'est ce qu'on dit, euh, c'est ce qu'on dit que effectivement, on est dans une société qui manque, qui manque de sommeil. Euh, alors, si on regarde en fait les... Il y a une très belle étude qui a été euh, faite sur euh, une rétrospective de 50 ans du temps de sommeil, euh, et qui montre qu en fait que le temps de sommeil n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'il y a certaines populations, enfin un pourcentage de gens, qui se mettent vraiment en privation de sommeil. Et après, si on regarde la moyenne, la moyenne, globalement, elle a... pas modifiée. Donc ça veut dire plutôt dire que certains, euh, certaines personnes sont des sujets ayant des comportements à risque parce qu'ils ne dorment pas assez. Mais ce n'est pas un petit peu, c'est quand même 30% des, des, des 30 mères ou plus, enfin euh, 30-50 ans, et qui font ça. C'est réparti sur l'âge ou il y a d'autres critères Il qui... y a des populations qui sont plus à risque. Alors, dans les adultes, c'est vraiment la population entre 35 et 45 ans qui sont plus à risque de, de ce style de, de comportement où le sommeil est, est considéré comme la variable d'ajustement euh, sur laquelle on va tirer. Il euh. n'y a pas d'autres critères que, que l'âge, je veux dire. Ça pourrait être une catégorie socio-professionnelle, ça pourrait être géographique, ça pourrait être, je ne sais pas... Être, euh, être, sais pas euh, si, il y a des catégories socio-professionnelles, euh, c'est plutôt des, des, cadres, euh, des cadres dynamiques, ouais. euh, dire plutôt que 15 paysans, ben, ça dépend Les paysans, l'été il va dormir très très peu il va être plus fatigué le hiver non alors là on parlait du manque, du manque de sommeil euh, est-ce que, est que le manque de sommeil quel impact ça a euh, sur, la, sur la santé -ce peut... moi j'ai vu que ça peut nous favoriser le surpoids la dépendance euh, est-ce que est-ce que c'est ce genre de choses ouais. qu'il y a autre chose ouais. C'est-à-dire que là, pour le coup, depuis les années 2000, enfin, surtout les années 2000, il y a vraiment eu tout un lot de, de travaux avec des modèles expérimentaux sur la privation de soleil et les réactions de l'organisme qui ont fait qu'on a vraiment progressé sur deux, deux aspects notamment qui sont la, la régulation du poids et la régulation immunitaire. Avant, on Imaginez que ça pouvait jouer, parce qu'on avait remarqué que, notamment, les gens en travail posté étaient plus gros que la maladie générale, qu'ils avaient plus d'infections, plus de choses. mais on ne savait pas comment ça fonctionnait. Et par contre, après, dans, depuis, depuis ces 20 dernières années, on a vraiment progressé là-dessus sur, sur ce qui se passe. Ce qui était beaucoup plus connu depuis, depuis, depuis, depuis très longtemps, Bon, c'est les effets immédiats de la, la privation de sommeil qui sont euh, la, la fatigue, la somnolence et le risque d'accident, et notamment le lien accident de la route, ou euh, les accidents euh, euh, de, de, de travail, des de gens qui travaillent sur les échafaudages, des choses c'est ça. Enfin, privation de soleil, sûr que, ils, sont, ils sont moins adroits que les autres. Donc ça c'est connu puis, euh, après, depuis très longtemps sur les effets sur la, la vigilance, sur les performances, et sur les conditions. Et... Mais, par contre les effets à long terme, les effets cachés, on a connu, enfin on a su d'abord qu'il y avait vraiment un lien avec l'hypertension. Le fait de ne pas dormir suffisamment va entraîner euh, une hypertension. Euh, et puis après on a complété avec. Euh, euh, toute une comorbidité qui est les maladies cardiovasculaires euh, en change large. Parce qu'en fait, dès qu'on dort pas assez, alors c'est là que il euh, y a des travaux maintenant qui essayent de mesurer la part de chacun parce qu'il y a des facteurs confondants. Et quand on dort pas assez, en réalité, on va on va prendre du poids aussi. Donc, dès qu'on prend du poids, oui, c'est tout ce qui va être euh, le cortège de maladies liées à la plus de poids. Voilà. Et puis euh, sur les défenses immunitaires, là, il y a eu euh, vraiment des travaux à la fois sur euh, des, des populations, avec les risques on va dire sur les risques infectifs. Et... et puis, il y a eu des, des, des études plus ponctuelles, plus dans le euh, de deux heures par jour, pendant 10 jours, des, des, des jeunes, je se rend compte que depuis 10 jours, il euh, y a une incidence sur le, le fait de pouvoir attraper un virus qui a été imméculé à péridurine euh, sur le fait de, de, de déclencher un virus pas qui est beaucoup plus grand dans la, dans la population qui est en privation de sommeil par rapport à ce qui dorment suffisamment donc là vraiment on a étoffé euh, les, les trucs euh, le poids, le système cardiovasculaire, l'immunité euh, et, et, et tout le côté euh, euh, avec notamment le risque dépressif. Euh, euh, L'anxiété c'est compliqué, c'est souvent lié avec... C'est le, de... le, le manque de sommeil qui pourrait provoquer la dépression C'est les deux. Oui c'est un peu le... C est, c est... La dépression va s'accompagner de troubles du sommeil avec souvent de grosses un gros retentissement sur le sommeil, donc un temps de sommeil court, mais ça peut être un temps de sommeil long aussi, parce qu'il y a des situations Euh Mais à l'inverse, si on fait une privation chronique de sommeil, on fragilise, on vulnérabilise beaucoup plus l'individu qui va faire une volontière. Oui. Un oui. risque quoi de. de, de... C'est à la fois une, une cause et une, une conséquence en fait. D'accord. D'accord. Euh... Alors euh, je, je voulais finir un petit peu sur quelque chose, une partie qui m'a fait un peu, euh, un peu sourire dans le, dans le livre de, de Kirsch. C'est euh, en fait son. Il dit donc que, que, que, avec ce, ce modèle qu'il nomme lui euh, biphasique. Euh, en fait, on, on, a, on prenait beaucoup plus de temps sur l'étude de, de, de nos rêves. Et, euh, et il il y avait beaucoup de décrits de, de, euh, qui, euh, qui parlaient justement de, de, de, des rêves qu'on faisait euh, parce que bah, on se réveillait en plein milieu de la nuit et puis bah, c'était une des choses qu'on pouvait faire pour, pour s'occuper. Et euh, et du coup je je je, je me demandais si euh, est-ce que ce le fait comme ça de de se réveiller la nuit est-ce que ça est-ce que ça implique de se réveiller de de de se rappeler plus fréquemment de ses de ses rêves euh, est-ce que c'est est-ce que c'est logique de penser ça euh, et puis est-ce que les rêves il y a un, Envie de dire un sens caché, mais en tout cas, est-ce qu'on est, est qu peut s'en servir ou est-ce que c'est une utilité euh, de, de rêver ou est-ce qu'on le sait pas, ça Alors, euh, il faut savoir que euh, spontanément, quand on, est, quand on est stressé, et on est stressé pourquoi Parce qu'on doit faire, à, faire face à, à un problème, que que soit, pendant qu on est dans, une, dans un moment où mentalement on est beaucoup plus soumis à à une réflexion, à une, une adaptation nécessaire euh, on va avoir beaucoup plus d'éveil euh, enfin on peut avoir plus d'éveil dans la seconde partie de la nuit c'est à dire dans, cette, dans ce moment ou à partir 3-4 heures du matin on va euh, être plutôt en sommeil paradoxal et plutôt en sommeil léger et dans ce moment là euh, si on se réveille, on va avoir de fortes chances d'être d'avoir un souvenir de rêve. Et euh, euh, le, cette, cette richesse en rêve dans ces moments euh, où on est un enfin, où on a des choix dans la vie, où on a des choses des choses importantes qui arrivent dans sa vie, euh, c'est lié au fait que euh, ça nécessite. Un énorme travail d'adaptation à, notre, à, notre, enfin, à nous-mêmes, euh, et que le cerveau met en route tout un système où effectivement il va y avoir un travail en back-office qu'on ne voit pas bien sûr, mais où le rêve est la partie visible de l'iceberg. Mais pendant ce temps-là, ça veut dire qu'on traite l'information en fait. On a des données nouvelles qui nous arrivent, ça nous perturbe, ça remet en jeu. En cause, tous les schémas que, qui étaient un peu établis. Donc, il y a un vrai travail de tri, enfin, d'analyse, de tri, de rangement, d'association de, aussi, parce que euh, euh, bah, nécessairement, ça va aller chatouiller un peu des, des, des vieux souvenirs, des, des expériences passées, des angoisses ou des choses comme ça. Et du coup, c'est ce, ça le travail du rêve, c'est finalement que cette conjonction de tous ces événements-là qui se passent dans notre cerveau vont faire surgir des images, des histoires qui vont nous rester, ou pas d'ailleurs, euh, mais qui, qui font l'objet du rêve. Mais en arrière-plan, ça veut dire que ça ça se connecte, ça s'arrange, ça et euh, ça ça fait un gros travail derrière. Et euh, Heureusement, en temps normal, on nous oublie, parce que sinon on serait peut-être si comme ça, d'ailleurs il y a des gens qui ont une trop grande une trop grande perception des rêves et qui, qui sont qui viennent consulter pour ça hein, ah oui. j'en peux plus je peux trois, quatre rêves alors c'est souvent des rêves euh, assez euh, moi j'appelle ça les rêves paranormal qui ont enfin, vraiment une histoire avec euh, un truc de choroles et tout c est, c est, et on comprend bien que ça puisse être épuisant parce que d'aller faire la guerre dans les eaux pacifiques, avec trois navires qui se rencontrent, etc, c'est compliqué. Oui, c'est la totale quoi ouais. <rire> euh, C'est amusant d'ailleurs, en plus c'est souvent des rêves très très précis, donc les gens pourraient euh, dessiner en fait le, la proue du bateau, euh, mm. De, de, de, les sabres, etc. Enfin, c'est très, très, très détaillé. Donc, ça, c'est un peu autre chose. Mais enfin, disons que pendant le travail euh, d'adaptation de, de, euh, à, à tous les stress, à toutes les difficultés, c'est vrai que c'est là qu'on va probablement le plus rêver et que dans cette seconde partie de nuit, s'il y a un éveil, il y en a plus parce qu'on est un peu, plus à, un peu plus à temps, disons, euh, on va se souvenir beaucoup plus de rêve. D'accord. Que... Le, le rêve n'est lié qu'au réveil. Enfin, vous ne vous souvenez d'un rêve que parce que vous vous réveillez. Parce qu'on se réveille en plein milieu. Oui. Enfin, et, et puis euh, le souvenir du rêve ne va venir qu'à l'éveil, évidemment. Donc, plus vous allez avoir un fractionnement, plus vous allez avoir de chances de tomber dans un moment où il y a une formalisation sous forme de rêve. Et le matin, si vous voulez vous souvenir d'un rêve, il faudra que vous vous posiez la question « est-ce que j'ai rêvé ?» mm -hmm. Vous levez, vous allez complètement oublier tout. Vous n'en souvenez plus quand vous êtes devant votre café. Alors, Et si vous ouvrez les deux pierres, juste au moment du réveil, vous allez peut-être capté un souvenir. Et est-ce qu'on peut, euh, euh, pour le coup, se servir de, de ces rêves euh, comme d'un point d'appui, je ne sais pas, pour une, euh, pour une introspection ou quoi que ce soit. Parce qu'en en fait, les, les rêves, j'ai un peu l'impression qu'on laisse ça euh, beaucoup à des pseudo-sciences, à, à des, euh, des. Voilà, le grand dictionnaire des symboles qui ne veut pas forcément dire grand-chose. Est-ce euh, qu'on peut euh, vraiment s'en servir ben, On peut. On devrait pouvoir se servir beaucoup plus de ces rêves. Parce que ce qui est intéressant dans les rêves, c'est qu'on a une perception de la réalité enfin de notre réalité c'est vraiment très intime hein. c'est pas la réalité générale c'est pas etc mais c'est de notre réalité qu'on n'a pas à aucun autre moment c'est-à-dire que euh, ça donne une, une tonalité d'interprétation d'une réalité que l'on vit euh, qui, qui est pas qui est pas toujours euh, Juste, enfin on a tous l'idée de certains rêves en disant bah, c'est complètement une oui, oui. c'est absolument pas vrai. Mais il y a certains moments où on peut avoir dans le rêve une perception, je dirais aiguë, d'une analyse, enfin d'une situation où on perçoit beaucoup plus précisément des, des, des rapports entre les gens ou de ce que les gens vous veulent vraiment ou pas, excusez-moi. Oui. Et euh, du coup, euh, on, on est dans quelque chose où euh, le rêve, bah, c'est comme ça qu'il a été utilisé en, en psychanalyse. Hein, bien entendu. Euh, on peut lui faire raconter quelque chose qui, qui nous dit sur nous et qui nous dit sur nos rapports avec l'environnement. Enfin, le rêve, il a été utilisé au niveau des sociétés, comme l euh, euh, comme la, la de Delphes, que ce oui, soit la pitié de rêve, que ce soit dans toutes les sociétés de d'Australie, il y a une notion de contact avec le divin, et euh, du moins de contact avec quelque chose d'autre qui donne un sens éventuellement à une société. Mais bon, déjà, les soins individuels, ça donne une perception qui est... Euh, euh, qui a un autre regard sur notre réalité amie, et c'est vrai qu'on n'a pas tendance dans notre société occidentale, tout au moins, euh, à s'intéresser vraiment aux rêves. Mais ce serait, euh, ouais, c'est un peu un manque en fait, selon vous. Je pense que c'est un vrai manque. enfin, on doit on doit paraître complètement. Euh, Complètement manchot pour des arborigènes qui peux se dire, mais ils ne se servent absolument pas de l'oreille, ils sont vraiment nuls. Ouais. <rire> bon. Ouais. Bah, très bien, merci beaucoup. Ouais, écoute, euh... Voilà, Si euh... alors sur la question, si vous voulez, euh... je ne sais pas comment ça sera là, euh... mais si vous voulez utiliser des morceaux de. de, de... Ah, euh, ben, en fait, je, je pensais euh, déjà euh, puisqu'il il y aura euh, une première une première vidéo en fait euh, où je vais euh, donc parler de Kirsch. Évidemment là, je pense que j'utiliserai des petits morceaux de, des extraits de de notre entrevue là. Et puis après, si ça peut intéresser, je pense que ça peut intéresser. C'était passionnant. Hein, euh, je pense que ça peut intéresser des gens d'avoir cette entrevue en intégralité. Euh, euh, si euh, en plus. Euh, pour aller un peu plus loin, euh, parce que je ne vais pas tout utiliser, évidemment, quoi, dans, ma première, euh, dans ma première vidéo. Donc ça, c'est pour ça que je vous, je vous posais la question hier. En fait, je n'attendais pas forcément une réponse d'hier, mais c'était pour ne pas vous prendre au dépourvu, euh, c'était juste pour vous prévenir. Quoi. Voilà. Ok, ok. Donc si ça, bon, si bah. ça vous va... Il n'y a pas de souci. Ouais, bon, bah, c'est super. Ouais. Merci beaucoup. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci.